Avec Dieu, je ferai des exploits. Je ferai des exploits Même si le feu brûle Même si le vent souffle Ce que je sais Je ferai des exploits Quel que soit le vent, je ferai des exploits Quel que soit la mer, je ferai des exploits La mer ne me submergera pas Bon, je veux dire à quelqu'un que la mer ne va pas te submerger Parce que Christ est avec toi Parce que le Saint-Esprit marche avec toi Quels que soient les problèmes de la vie, quelles que soient les circonstances Parce que le Saint-Esprit est avec toi Tu feras des exploits Avec Dieu, oh Oui, avec Dieu Je ferai J'aimerais te dire qu'avec Dieu tu feras des exploits Tu as juste besoin d'une personne Le saint esprit L'admirable conseiller Le gouverneur général du royaume Dieu, car avec Dieu nous ferons des exploits, non par même la volonté si de l'homme. Si le vent Shalom. shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, famille TPS, soyez bénis. Alors dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que je suis à l'écran Est-ce qu'on m'entend bien Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce soir on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Voilà. Euh... Est-ce que vous m'entendez bien Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, on m'entend bien. Gloire à Dieu, nous allons commencer notre session de ce soir. Nous continuons sur euh, notre sujet d'hier, détruire les rêves qui annoncent un mauvais présage. Voilà, nous allons faire la deuxième partie aujourd'hui. Gloire à Dieu, merci de partager la vidéo. Partager la vidéo, inviter... Les amis, à se connecter, partager sur les différents groupes pour que les autres aussi puissent nous rejoindre maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. <coughs> gloire à Dieu. Alors je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Tendre Père de gloire, nous te bénissons encore ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore, de nous réunir encore autour de ton trône. Seigneur, merci de permettre encore que nous puissions nous approcher avec assurance, Seigneur, devant le trône de ta grâce ce soir, afin d'obtenir miséricorde et afin d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, que tu puisses encore... Prendre ce temps, ô oh Dieu, contrôle ce temps, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce temps de prière et que ton sang précieux, Seigneur, puisse se couvrir du début jusqu'à la fin de la prière, que tout soit sous ton contrôle, sous ta protection divine dans le nom de Jésus. Je te bénis, je te loue, je te glorifie et que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Prends le contrôle, inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches et que encore ton feu Puisse encore se déverser en ce soir. Dans le nom de Jésus, J'en ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes donc dans notre deuxième partie de détruire les rêves qui annoncent un mauvais présage. Alléluia. Détruire les rêves qui annoncent un mauvais présage. C'est-à-dire une personne qui fait un rêve et à la suite de ce rêve, quelque chose de mauvais arrive. À la suite de ce rêve, euh, une mauvaise nouvelle arrive. Ou encore... Ce, le rêve ou le songe qu'on fait ouvre une fatalité, ouvre une mauvaise chose contre nous. Et nous l'avons vu hier avec, euh, avec euh, le, les rêves du panetier par rapport à Joseph. Alléluia. Et nous allons encore lire la parole de Dieu et ensuite nous allons prier directement. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Voilà. Nous sommes donc dans. Genèse 40, 16 à 19, et nous allons lire la suite aussi. Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit, pour ma part, dans mon rêve, là, la, là ici, je lis le deuxième rêve, le rêve du panetier. Donc, je reprends la lecture. Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit, « Pour ma part, dans mon rêve, je portais trois corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au pharaon. Et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ce rêve. Les trois corbeilles représentent trois jours. Dans trois jours, le pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te pendra à un arbre et les oiseaux viendront se repaître de chair. Alléluia. Et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. Voilà, nous voyons que dans ce deuxième rêve, le rêve du panotier, son rêve était un rêve qui annonçait un mauvais présage. Et. Il y a quelque chose que nous notons au verset 17 dans son rêve, c'est qu'il dit qu'il euh, portait trois corbeilles de pain sur sa tête, mais dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier. Il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au pharaon. Et les oiseaux venaient picorer dans la corbeille. Quand on voit dans un rêve des oiseaux qui viennent, manger, qui viennent prendre dans la corbeille, c'est un esprit de destruction. C'est un esprit de vol, c'est un esprit de destruction. Ce sont les destructeurs des ténèbres qui viennent pour voler. Alléluia. Regardez bien avec moi. Euh, il dit, et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. Et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. Et le rêve de ce panetier a annoncé malheureusement sa mort. Il y a des personnes juste au travers d'un rêve, ils rêvent juste qu'ils ont été piqués par une moustique, ils se réveillent, ils ont le pied qui a gonflé. Euh, D'autres personnes, juste dans un rêve, ils font le rêve comme si on les a transfusé du sang. Ils se réveillent et au réveil, euh, ils deviennent malades et ils vont faire des examens. On leur dit qu'ils qu sont séropositifs. Pourquoi Au travers du rêve. C'est pour cela qu'il faut prier pour euh, ses rêves. Il faut détruire toutes les attaques des ténèbres au travers des rêves parce que les rêves sont les moyens par lesquels l'ennemi rentre aussi pour détruire. C'est pour cela que nous voulons prier. Que tout mauvais présage, que tout mauvais rêve que l'ennemi prépare contre toi ou euh, les rêves que tu fais souvent, c'est-à-dire... Un rêve que tu fais souvent, même si ce n'est pas exactement pareil, mais à chaque fois que tu fais ce rêve, tu as l'impression que c'est du déjà vu. Tu as l'impression que tu as déjà fait ce rêve avant. Tu as l'impression que c'est un rêve que tu as déjà fait il y a quelques mois en arrière, ou il y a quelques années, ou c'est un rêve qui vient toujours dans des périodes où tu veux avancer, ou quelque chose de nouveau veut rentrer dans ta vie. Et c'est à ce moment-là que tu fais ces genres de rêves, et dès que tu fais ces genres de rêves, à chaque fois, il y a quelque chose de mauvais qui t'arrive. Alors, il faut détruire ce genre de rêve dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut détruire ce rêve au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et euh, je, ne lirai pas le, je, ne vais, je ne vais pas lire le rêve de les chansons, mais nous avons vu que les chansons avaient fait un rêve et le rêve de les chansons, c'était un rêve de bénédiction. Au travers du rêve de les chansons, il a été rétabli dans ses fonctions. C'est-à-dire, je peux faire un rêve et ce rêve ouvre une bénédiction dans ma vie. Mais dans le cas du panetier, son rêve a annoncé un mauvais présage. Son rêve a combattu sa vie. Son rêve a combattu sa destinée. Son rêve a annoncé la mort dans sa vie. Il faut se lever contre ces genres de rêve dans le nom de Jésus-Christ. Il faut détruire ces genres de rêve que tu fais souvent, ou euh, en train de te voler quelque chose, en train de te poursuivre, ou en train de t'attacher quelque part, ou bien tu te retrouves dans un labyrinthe et tu ne, ne trouves pas le chemin de sortie, ou encore tu te retrouves au village, tu, tu te retrouves dans ton pays d'origine. Voilà, ces genres de rêves ne sont pas des, des bons rêves. Il faut les détruire dans la prière et installer les rêves qui viennent de Dieu. Alléluia installer les rêves qui viennent de Dieu, plonger ces rêves dans le sang de l'agneau et demander au sang de Jésus de purifier nos rêves. En fait, que ton rêve ne soit plus un canal par lequel l'ennemi rentre pour t'atteindre, mais que les rêves soient des canaux par lesquels euh, le, euh, le Seigneur va rentrer pour te visiter. Par lequel Dieu va rentrer pour te visiter. Alléluia. La Bible nous parle aussi de Jacob. Jacob, lorsqu'il il a dormi, on a vu ça à la PPRS à midi, en dormant, la Bible dit il y eut un songe. Et dans le songe de Jacob, il a vu une échelle qui allait de la terre et dans le sommet touchait le ciel. Alléluia. Donc, le songe de Jacob, le rêve de Jacob est un rêve qui annonçait son élévation, qui annonçait sa prospérité, qui annonçait sa bénédiction. Et que l'Éternel t'accorde de faire des rêves qui vont annoncer ton élévation, qui vont annoncer ta bénédiction, qui vont annoncer ta visitation divine, qui vont annoncer des belles choses que Dieu a préparées pour toi, dans le nom de Jésus et que l'ennemi ne vienne plus voler tes vertus, qu'il ne vienne pas voler tes grâces dans les rêves, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas le Seigneur? Nous allons prier. Merci Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans notre deuxième partie et nous allons prier pour détruire les rêves qui annoncent un mauvais présage. Et bien évidemment nous allons planter les bons rêves, nous allons planter les rêves qui annoncent la bénédiction, qui annoncent euh, euh, la grâce, qui annoncent la faveur, qui annoncent des bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. Alors tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire « merci » au Père, tu vas dire « tendre Père » tout chaque jour. « Merci pour ton amour qui entoure mes enfants. » Oui, reconnais l'amour de Dieu dans ta vie. Si tu es encore là jusque ce soir, si tu, es en, si tu es connecté ce soir dans cette prière, si tu respires maintenant, si tu as la force de te connecter, même la force d'écouter la prière, ça veut dire que l'amour de Dieu s'est manifesté encore pour toi. Si, depuis le matin jusqu'à maintenant, tu es encore en vie, ça veut dire que l'amour de Dieu s'est manifesté pour toi. Alors tu vas dire merci au Père, tu vas dire tendre Père merci, merci pour ton amour qui m'entoure, merci pour ton amour qui m'environne, merci pour ton amour qui environne mes enfants, merci pour ton amour qui environne ma maison. Dans le nom de Jésus, commence à prier au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tendre Père de gloire, nous voulons encore te dire merci. Encore une fois, merci pour ton amour, Seigneur, aux qui s'est encore manifesté au travers de ta parole. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous environne chaque jour, depuis le matin jusqu'à maintenant, Seigneur, ta grâce nous a gardés, ta grâce nous a préservés, ta grâce nous a environnés. Alors nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence, toi qui es notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que c'est ton amour qui nous a gardés, c'est ton amour qui nous a gardés. C'est ton amour, Seigneur, qui nous a conduits. C'est ta fidélité qui nous a préservés. C'est ta bonté qui nous a, Seigneur, ô oh Dieu, protégés. Nous te bénissons. Merci car ton amour nous fortifie. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ton amour est bon pour moi. Reçois la gloire et la louange dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, merci Jésus, gloire à Dieu. Alors, en ce qui concerne les rêves, nous sommes en train de prier, donc n'écrivez pas les rêves, ça ne sert à rien, je ne saurais pas vous répondre. Euh, Gardez-les, gardez vos rêves et on fera une session, même vendredi, pour euh, qu'on puisse en parler. Voilà, gardez pour vous. Pour l'instant, on se met dans la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, tu vas encore prier avec moi. Tu vas encore prier avec moi ce soir. Nous voulons encore au Seigneur Jésus. J'ai un problème de connexion. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ok. Voilà, j'ai un problème de connexion. Là, ça commence encore. Euh ça commence encore